Petit phare, écrit par Céline Lamour-Crochet, illustré par Gaëlle Berthelet, édition Kamishibai, édition. Petit phare a été construit près de la côte, afin que les bateaux ne s'échouent pas sur les rochers. C'est une mission importante qui lui a été confiée. Mais Petit phares est tout près du rivage. Il contemple les phares situés au large. Il aimerait tellement aller là-bas, au loin, rencontrer les baleines et les dauphins. Il se sent aussi tout petit. Les autres phares sont plus grands bien plus grand que lui. Petit Phare n'aime pas quand on lui dit « ça va petit ?» La nuit, Petit Phare contemple le balayage incessant des autres phares à l'horizon. Leurs faisceaux lumineux sont très imposants et se voient à des kilomètres à la ronde. Petit Phare Quant à lui, malgré tous ses efforts, n'éclaire que faiblement. On ne le voit pas beaucoup. Tiffard est donc triste. Il se sent inutile car les bateaux ne viennent jamais près de lui. Heureusement que les mouettes lui tiennent tous les jours compagnie. Mais ce matin, les mouettes sont très bavardes. Il y a un petit bateau perdu dans l'océan, Piaille, l'une d'elles. Avec le brouillard, il ne retrouve pas son chemin, poursuit une autre. Petit Phare est inquiet pour ce bateau. Les grands phares envoient leur faisceau lumineux à très forte puissance. Même le brouillard est si dense qu'il peine à le percer. La soirée passe et Petit Bateau est toujours perdu. Aucune nouvelle de lui. Les grands phares, épuisés, pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Petit Phare, lui, ne veut pas baisser les bras. Il éclaire du mieux qu'il peut, de toutes ses forces. Et... Hey. Petit bateau apparaît enfin, sortant doucement du brouillard. Petit phare est heureux. Petit bateau est sauvé. Ensemble, ils sonnent la corne de brume pour prévenir les autres que tout va bien. Depuis ce jour, petit phare est devenu un héros aux yeux de petit bateau. Mais surtout, ils sont devenus amis. Et ça, c'est le plus important. Plus important que de devenir grand.